...présentation, vu qu'il en a pas, déclaration de député de, euh, député de Merci. Je pense que c'est important de reconnaître la valeur que les étudiants internationaux apportent à notre système d'éducation. Post secondaire et c'est ce que les gens au collège Durham ont fait. Il y a eu 350 nouveaux étudiants internationaux au, au collège Durham à whitby de 55 pays et ça fait un total de 600 étudiants. Et c'est des gens qui inspirent, qui préparent pour traiter la réalité d'un monde Globalisé. On a démontré que les étudiants internationaux ont dépensé 11 millions de dollars et contribuent 9,3 milliards de dollars au PIB. Et le Collège Durham crée des voies pour que les étudiants internationaux puissent poursuivre des études et à une expansion des efforts dans des marchés internationaux. Comme il y a, par exemple, une visite à l'international de l'équipe de recrutement. On veut avoir davantage d'étudiants internationaux suite à ces initiatives uniques. Merci d'autres déclarations. La députée de London Fenshaw. Nous vivons dans une grande province et les gens en Ontario savent qu'on peut renforcer notre réseau de santé publique. Mais plutôt que d'aider à réaliser cette vision, la Première ministre et son gouvernement rendent les choses encore pires. Et il y a eu des réductions de services qui ont rendu les choses difficiles pour les infirmières et d'autres travailleurs de première ligne. La Première ministre le fait. C'est ce que les suite à ce que les conservateurs ont fait. Les médecins n'ont pas de confiance et le projet de loi 41 n'aide pas le système de soins à domicile. Cela n'aide pas les médecins et les infirmières à faire leur travail. Les gens continuent à attendre des soins à domicile parce que ce gouvernement met les profits avant euh, les gens et les médecins ont des préoccupations que ça va rendre plus difficile de donner des services à leurs patients. Aujourd'hui, les euh, le docteurs de l'Ontario lancent une campagne afin d'encourager nos Ontariens à voter pour de meilleurs soins de santé dans la prochaine élection. Et il faut avoir un réseau de santé qui aide mieux les familles, les aînés et les prochaines générations d'Ontariens et Ontariennes. Merci. D'autres déclarations? La députée de Barry. Mais ainsi, quand j'étais élu, un des premiers appels que mon bureau a reçu, c'est d'une mère qui était stressée vu qu'elle essayait de faire admettre son fils qui avait des problèmes de comportement à l'hôpital pour apprendre qu'il devrait être dans une aide adulte avec d'autres adultes qui avaient des maladies mentales. Et j'ai appris que le Air List Nord Simcoe, euh, qui n'avait pas assez de lits pour les jeunes souffrant de santé mentale. Ça, c'est devenu une grande priorité pour moi. Et lundi, j'étais très content d'être avec Air que le ministre de la Santé et des Soins en Angleterre, pour annoncer que le Centre de santé régionale Royal Victoria va avoir du financement pour avoir une unité de huit de lits de pro pour les enfants souffrant de santé mentale qui va avoir 300 patients internes et 3000 patients externes à chaque année. ça a inclus euh, Nathan Aaron qui a Fraser qui a chanté, il a parlé de son problème euh, de, de dépression, et Betty Wiseman, une employée, qui a parlé du problème avec ses enfants. Ses citoyens ont, et d'autres ont aidé la fondation de l'hôpital. Je le remercie. Les services donnés avec ce nouveau centre de soins incluent la prévention, la promotion de la santé, des soins spécialisés, des soins spécialisés pour ceux qui ont des soins euh, mo besoins modérés et complexes. Merci. D'autres déclarations, députés. Le député de Scarborough River. Merci, Monsieur le Président. Je me sens très honoré de présenter un organisme qui donne des services communautaires depuis longtemps, le Centre des soins de santé, qui est localisé dans ma circonscription de Scarborough River, qui sert toutes les collectivités sans distinction. Les services, il y a trois, inclut trois banques alimentaires. Il n'est pas trop lent trois cliniques médicales et beaucoup d'autres. Il y a 20 ans, ils ont établi aussi un refuge pour les femmes et les enfants en besoin. Ils ont commencé une nouvelle transition en donnant euh, des, un déjeuner euh, euh, un dimanche dans la région de Regent Park et c'est une bonne collaboration entre plusieurs groupes ethniques et religieux. Et c'est un exemple canadien incroyable euh, de charité. Il travaille aussi à l'échelle internationale. Et par exemple, en, euh, en aidant à installer des pompes pour des puits à l'étranger, des, des, des programmes d'éducation. Je suis très fier de travailler avec ces fondateurs qui ne vivent plus, mais le centre a continué avec cette motion et j'espère qu'en travaillant ensemble avec eux à l'esprit de l'humanité et des services à Dieu, je puisse continuer pendant de longues années. Merci. Déclaration député. député La députée de park de park Merci. Je me lève en solidarité avec une députée de l'Alberta, uh, Sarah Jess, qui a dit des choses qu'on appelle aux femmes en politique. Je veux ajouter à la liste de ces insultes. On appelle aux hommes aussi des choses, mais la plupart du temps, c'est des hommes qui font ridicule, que, que je devrais mettre euh, vieille et une, stupide. Et il y a beaucoup de mots que je ne peux pas dire. On m'a dit en en tant que Green, je peux mourir remplir, On m'a appelé d'immoral, on m'a dit que les enfants devraient savoir les mères et des mots. On m'a dit d'essayer le viol, vous allez l'aimer. Moi, j'ai été violée, mais je n'ai pas aimé. Merci. Je pense, Monsieur le Président, que nos filles entendent ce euh, ces, langage et ces abus en ligne. Et moi, j'ai peur que nos fils font la même chose. Il faut dire arrêtez, assez, ah, si c'est assez. Ça pose beaucoup de problèmes à nos âmes. Merci, déclaration de député. La députée de kingston comme vous savez, Monsieur le Président, on a à Queens Park beaucoup de membres de l'Église unique qui sont impliqués dans un projet euh, du pain et pas des pierres qui a été lancé. Pour qu'on pense à la pauvreté chez les enfants, qu'on puisse l'éradiquer, c'était commencé en 2014. Le nom des, du pain, pas des pierres, été inspiré de la Bible, le verset 9 du livre de Matthieu. Si un enfant demande d'avoir avoir du pain, qui va donner du, une pierre à cet enfant mais les statistiques euh, montrent qu'il y a encore trop d'enfants qui sont dans la pauvreté et un enfant dans la pauvreté est trop. Euh, Aujourd'hui, ce programme de pain, pas de pierre, à a à donné à chaque député provincial une poupée pour que ce soit un symbole. Et chaque poupée a son nom et représente un enfant qui vit dans la pauvreté. Au Canada, beaucoup d'élus et de preneurs de décision à travers le pays ont reçu ces poupées. Le gouvernement ontarien reconnaît qu'il n'y a pas assez de, euh, de bons résultats et a adopté beaucoup de programmes tels que la prestation euh, pour les enfants, le programme de beaux sourires... Et d'autres. Dans ma circonscription, il y a beaucoup d'organismes communautaires et des particuliers qui travaillent pour arrêter la pauvreté chez les enfants et les ténèbres. Merci au pain papier et ensemble, on peut le faire on n'arrête pas jusqu'à ce que ça soit fait. Merci d'autres déclarations, député, la députée de Tonya. Merci beaucoup. J'ai eu un dîner excellent avec beaucoup de femmes juives qui se font partie du comité des affaires des femmes juives. C'est un programme où il y a un programme de mentorat pour les femmes en politique. Aujourd'hui, on a eu un dîner qui était caché qui est David Silber de, de l'autre côté de la rue. Et il a grandi juste l'autre côté de la rue comme moi. Et on il avait Julie de Bruce un député au centre-ville de Toronto et aussi mes collègues ici, Sherry la députée de park de Park et la ministre associée de l'éducation, Indira. Et on a parlé aux femmes comment on s'est impliqué dans la politique, pourquoi ce qu'on aimait de la politique. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour qu'on parle de ce qu'on n'aime pas. On les a encouragés à s'impliquer et à penser d'aider quelqu'un dans une politique, une carrière politique. Je veux dire bonjour à Sherry Firestone qui est ici. Euh, vice-président du comité consultatif de JCPAC, cet organisme, Vienna M, Danny Peters. Merci et j'espère qu'on va avoir beaucoup plus de personnes. Il y avait 20 femmes et j'espère qu'il y aura plus la prochaine fois. Euh, contacter l'organisme JCPAC et euh, participer. Merci de députés, le député de tumis cumé Merci, Monsieur le Président. J'aimerais prendre cette occasion pour informer la Chambre il y a eu un grand accident sur l'autoroute 11 juste au sud de Tamaragamimi à 9h du matin. Deux camions remarquent. L'autoroute a été fermée de Cobalt jusqu'à North Bay pour aujourd'hui, pour quelques jours à venir. Je vais exprimer au nom de la chambre mes condoléances et, et nos pensées avec les familles et les conducteurs. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais vu le nuage qui il y a, c'est un accident dangereux, majeur, important. Et encore une fois, cela démontre qu'à chaque hiver, on a ce problème. Les gens doivent prendre la route pendant l'hiver dans le nord et quand il y a des accidents, ils ont lieu. Mais dans le nord, quand l'autoroute 11 est fermée, l'accès aux services médicaux par exemple dans d'autres villes est fermé, l'accès à la famille est fermé. Il n'y a pas une façon de faire un détour. Il faut passer par le Québec et revenir pour le faire. Et je ne peux pas exprimer comment c'est sérieux. Et cela démontre euh, l'importance du service de passagers pour notre partie du monde. Et pourquoi il faut le, le remettre en, en fonction en exploitation, et c'était vraiment une erreur. On ne peut pas continuer avec des parties coupées de la province. Merci. Déclaration du député, député de Durham. Je veux vous parler d'un projet euh, sur, euh, qui a eu lieu à une école dans, euh, de ma circonscription, l'école secondaire Sainte-Trinité, Holy Trinity. Il avait une ve de une initiative mondiale Soul for Souls où on fait la collecte et on distribue des souliers pas utilisés et après beaucoup de travail, on a eu 5 750 paires de chaussures, des sols à sol dans ce programme et on va donner pour aider les résidents en Haïti qui ont été touchés par les ouragans. La professeure qui a lancé ce programme et qui assuré que c'était un programme un succès, Mme Zick et, son, et sa classe, a promuver, promu, fait la promotion de cette levée de chaussures et de distribution de tous ces souliers-là. Je parle souvent du fait que les bénévoles font beaucoup de travail généreux dans la, ma collectivité qui ordonne beaucoup à toute la collectivité. Donc, je suis très content de vous parler des bonnes nouvelles de Durham. J'espère que d'autres seront inspirés par ce travail et qu'on continue des projets comme celui ci toute l'année merci monsieur le président merci je remercie tous les députés des déclarations c'est le moment des rapports des comités le député de Northumberland. est